Y a Anasui et Weather Report qui sont arrivés dans la ville et dès le début on voit Anasui en train de courir après son corps. Il essaie de le retrouver parce qu'en fait là son corps il a même plus de stand donc là frérot il est grave vulnérable et faut il faut qu'il retrouve son corps pour se protéger du coup. Et à un moment il avait vu au loin il est en train de courir et il y avait un mec sur le chemin qui disait oh regardez à Batman machin et bah du coup en fait c'est ça parce que même je me disais est-ce que est-ce qu'on verra Batman ou est-ce qu'on verra Anasui qui se bat avec Batman un truc comme ça. Maintenant la prochaine étape frère faudrait que Anasui il combatte Batman. La vérité ce serait incroyable de voir un combat comme ça. Et là en fait Anasui il était à peine à 5 mètres à 10 mètres de Batman mais c'était juste vite fait. Et même on n'a pas vu Batman mais j'ai le seum un peu parce que je me suis dit ça aurait été incroyable de voir Batman qui, qui est dans la partie 6, le voir et tout. Même à un moment l'atelier disait qu'il y a Kenshiro qui a battu Rao. Donc ce moment j'avais lu parce que j'ai lu le manga un peu, j'ai lu Octonoken. Et je crois que c'est vers les tomes 18, 19, un truc comme ça, du coup, qui est à la fin de ce combat entre Kenshiro et Rao. Et franchement j'ai kiffé les références à différentes œuvres et tout. Genre il y avait Astro Boy de Osamu Tezuka, il y avait Fist of the North Star, du coup, bah Octonoken. Il y avait par exemple Le Petit Chapeau rouge, enfin, tu sais plein d'œuvres comme ça. Mais moi surtout, celle qui m'a le plus impacté, c'était Kenshiro et Rao, J'ai lu Kenshiro et j'étais comme un fou, j trop heureux, frère. J J ai, j ai... Et à un moment Anasu il a frappé un meuble avec une horloge et tout bon j'ai pas compris pourquoi il a fait ça d'ailleurs je pense que c'est parce qu'il était vraiment énervé il avait pas rattrapé son corps et je sais pas il a voulu se défouler il a mis un gros coup dans le meuble et là il y a une chèvre qui est sortie et qui disait ouais ma mère elle va revenir elle va te tuer je sais pas quoi pourquoi t'as mangé nos frères et sœurs? lui il comprenait pas et en fait ça vient du compte le, le loup et les 7 chevreaux et du coup là Anasu c'est devenu le loup et le problème c'est que là tu vois l'histoire a de suivre son cours ça veut dire à la fin il y a forcément le loup qui va mourir parce que la mère elle va le tuer avec les ciseaux et tout et on voyait clairement physiquement en fait la force du scénario parce que même à un moment, il avait réussi à se cacher et tout mais on qu'il avait la chèvre qui était rentrée. En faisant comme si c'était des pages ou un truc comme ça Elle a réussi à se profiler Et quand même elle venait en train de le courser et tout En train de le découper Et lui il a sauté sur une voiture de police Donc il a réussi à s'enfuir en fait le problème c'est qu'elle était carrément dans la merde là parce que l'histoire devait forcément suivre son cours et le scénario frère En fait, il n'y a pas plus fort que la puissance du scénario, la vérité. Et donc là sa seule façon de gagner c'est de vaincre le manoir de Stand, tu vois parce que s'il si combat les chèvres et tout, il peut pas gagner, dans tous les cas, c'était fini. Et à côté du coup, il y avait Weather Report qui était inspiré dans l'histoire de Van Gogh parce qu'il était en train de devenir un autoportrait de Van Gogh, mais le problème c'est que là, tu vois dans l'histoire, il s'est coupé l'oreille et il s'est tiré deux balles pour se suicider. Donc comme avec Anna Sui, si l'histoire suit son cours là, il va mourir, il, va... il doit forcément mourir. En plus à côté, il a remarqué qu'il manière de Stand qui était vers le nord, maintenant il est vers le sud. Ça veut s'est déplacé et il a remarqué il était en avion, donc un avion qui va à 400 km/h Et moi je me disais oh calme frère Il fait un ouragan ou un truc comme ça, c'est bon Et le problème c'est qu'il avait dit qu'un ouragan ça peut pas aller au maximum à 280 km/h Donc là pendant cet épisode les Joe Bro ils étaient dans la merde là Weather Report et Anasui clairement et je voyais pas comment ils pouvaient gagner en fait Et après du coup il y a Anna Sui et Weather Report ils se sont croisés Parce que lui il était accroché à la voiture là Et arrivé juste devant il y a Weather Report Et on voyait Weather Report il a eu une inspire de fou La vérité c'est un génie Il a fait quoi en fait Il a forcé Van Gogh déjà <rire> ça me fume parce qu'il l'a forcé clairement il l'avait tenu par le callback et tout Il a dit tu vas dessiner et du coup, The Report, il a créé une histoire, il a forcé Van Gogh à dessiner un personnage. Et ce personnage, tant qu'il a pas ramené tous les personnages fictifs dans leur monde respectif, il peut pas disparaître. Ça veut dire là, il faut qu'il continue, il continue jusqu'à ce qu'en fait il les ramène tous. Et donc il avait aspiré aussi Anasui et The Report. Donc eux, du coup, tu sais, ils sont revenus dans le monde réel, vu que bah ils étaient dans le monde réel, tu vois. Et du coup, le manuel du stand qui causait tout ça, en fait, c'est bien ce que je pensais. C'était le, le toxicoman là à l'hôpital, même avec Pucci et tout. Et on a vu que Pucci, carrément, il l'avait rendu heureux, parce qu'il avait réussi à le convaincre de faire quelque chose qui était utile pour la société. Et de bénéfique. Et tu il était heureux, il disait Enfin, j'arrive à me rendre utile parce qu'il aide Pucci dans sa de, je crois du ça d'ailleurs je sais toujours pas ce que c'est j'ai envie qu'on nous qu'on qu nous le montre mais en fait je crois il veut que son âme elle soit au paradis mais sans qu'il meure et c'est un truc que Dio lui avait expliqué avec son carnet là enfin bref c'est un truc compliqué mais tant qu'on le verra pas je pense qu'on pourra pas le comprendre et bref après on voyait dans l'avion tu vois il y avait une petite fille qui était en train de lire à l'adin et lui il a fait quoi il est venu la voir il a dit ah ouais, c'est quoi que tu lis ça m'intéresse euh, il lui a arraché normal il est en train de lire et à un moment il a perdu conscience et je pense que du coup c'est parce que grâce à Weather Report tous les personnages fictifs ils sont revenus à leur monde d'origine je crois que ça a affecté le stand ou autre comme ça je sais pas vraiment comment ça s'est passé ça par contre j'ai pas vraiment compris mais du coup ils ont réussi à le vaincre et les personnages fictifs ils sont revenus dans leur monde d'origine sauf Pinocchio parce que Pinocchio juste avant que Anna Sui il le tue il avait dit l'histoire ne s'est pas finie comme ça donc ça veut dire que là comment ça se passe est-ce que si un mec veut dire Pinocchio il voit pas Pinocchio ou alors euh, c'est écrit Anna Sui a tué Pinocchio ou alors c'est écrit quoi ça, la vérité ça m'intéresse j'ai trop envie de j'ai trop envie de savoir et à côté du coup il y a Jolene Hermes et Emporio qui ont retrouvé Roméo donc on nous expliquait même au début de la partie qu'elle était en couple avec lui machin mais lui a fait un coup de crasse et à cause de lui elle s'est retrouvée en prison alors qu'elle était innocente en plus et donc là elle est venue le voir et elle a demandé de l'argent et un véhicule donc il lui a passé 1000 dollars il avait passé aussi des clés pour le véhicule et on avait vu un poreu juste après il disait ouais c'est les clés d'hélicoptère et tout ça veut dire là ils vont partir en hélicoptère donc ils vont pouvoir retrouver Pucci très vite ça va être bien frère je suis pressé de les voir retrouver Pucci comme on voyait dans l'opening en plus hein, que c'était face à face pour le combat et tout même il y avait le soleil tout ça parce que je crois qu il y aura un truc avec le soleil avec un mouvement et je sais pas vraiment mais un pouvoir de Pucci enfin bref ça on verra plus tard mais roméo en vrai il avait l'air vraiment sincère dans ses excuses parce que même Hermès avec son son elle avait fait une copie de sa longue et du coup ils pouvait l'entendre même après et ils avaient entendu que vraiment il était sincère et il voulait vraiment se faire Pardonner. de toute façon, il a trahi Jolene une fois, maintenant c'est fini. De toute façon, même en plus, Jolene avec son caractère, j'avais pas revenir avec lui. Donc elle ça se voit, elle, elle, elle dit c'est fini, c'est fini. Mais au moins de dédommagement, tu vois, elle a de l'argent maintenant. Elle a un véhicule. Et faut il faut qu'il retrouve Pucci. Ça je suis pressé. ça Moi en vrai, je pense prochain épisode il y a Weather Report et Anna Suit, du coup, qui vont retrouver euh, hermès jolene et Emporio. Et je pense qu'ils vont tous se recroiser quelque part. Et là, du coup, ils vont tous pouvoir partir ensemble. Ça va être trop bien. Parce que même en plus, Emporio là, il a le disque de Jotaro. Donc là, il va pouvoir sauver Jotaro. En plus, Jotaro, mon personnage préféré, je trop. La vérité, mon personnage préféré de tout Jojo. Donc si ils arrivent à sauver Jotaro, ça va être trop Bien. En tout cas, du coup, je propose juste ici la revue de l'épisode 27 de Stone Ocean. Moi, je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite.